Un rappel, Une déclaration des députés et députés de, député, député de Perth-Wellington. Merci. À Perth-Wellington, nous avons énormément de bénévoles et des comités généreux qui travaillaient pour que le temps des fêtes puisse être célébré par tous. Il est impossible de, de les énumérer, mais j'aimerais en citer quelques-uns. À Stratford, il y a un souper qui est organisé. Là où un souper est servi à 700 personnes à St. Mary's. La PPO et l'Armée du Salut entrent en partenariat pour un événement annuel. Donc il y a des jouets pour des enfants à Arthur Harrison, Drayton, Palmerston et ailleurs. Des paniers de dons sont distribués aux familles. Des banques alimentaires et des groupes philanthropiques apportent du bonheur aux familles. Une autre campagne appuie une banque alimentaire et donne aux familles des vêtements et des aliments. Ces événements se, se produisent à l'échelle de la province. Justin Beaver a eu un cancer pour appuyer le Stratford House of Blessing. J'aimerais remercier tous les organismes communautaires qui donnent autant pour que le temps des fêtes soit un moment qui peut être célébré par tout le monde. Donc, si vous vous intéressez à cela, veuillez contacter un organisme de bienfaisance. Jouer Noël. D'autres déclarations des députés? Députés d'Essex. Merci. Les premiers intervenants à Essex répondent toujours l'appel du danger. Donc, nos routes euh, sont sécurisées grâce à ces gens. Ils nous euh, fournissent les premiers soins en allant à l'hôpital et ils contribuent énormément en tant que bénévoles. Donc, par exemple, Joe Melosh de la PPO lance euh, la cause de, de, de Père, du Père Noël pour les enfants. Donc, c'est un partena partenariat avec les entreprises locales. Et donc, je vous encourage d'aider Joe pour que tous les enfants d'Essex aient quelques jouets cette année. On peut faire des dons à Home Hardware à Essex, à Ken Pen Trucking, au Dollar Tree, là où il y a des boîtes. Euh, donc, on peut aussi donner des, des, des cadeaux aux services d'incendie de cette région. Donc, si on, lorsque nous soulignons le travail des premiers intervenants, peut-être nous pouvons les aider. Ils ont demandé un projet de loi visant à s'attaquer au problème du TSPT qui reconnaîtrait le stress dont ils voient au jour le jour. Donc, on peut leur donner ce cadeau de Noël en faisant adopter le projet de loi 2 pour que les intervenants et les ressources nécessaires. D'autres déclarations, député de Northumberland Quinty West. Merci. C'est un honneur de partager des nouvelles de ma circonscription. La semaine prochaine, il y aura à Coburg une tournoi de hockey. Et donc, il y aura des matchs à Wellington et à Quinty West. C'est un tournoi annuel qui met l'accent sur les jours 20 ans et moins. Des équipes viennent de la Russie, des États-Unis, de la Suisse et du Canada. Le Canada a deux équipes, Canada Est et Canada Ouest. Donc ça va de la première fois depuis le début du tournoi en 2006 que l'événement se produit en Ontario. Donc, ça va ça va stimuler les, les entreprises locales et le secteur du tourisme dans les régions de Durham et Northumberland. C'est d'excellentes nouvelles pour les joueurs de hockey du, de la province. Et donc, nous serons en mesure de montrer nos talents aux autres pays du monde. J'aimerais remercier Jerry Willett euh, et Marc Messier des Coburg Cougars et Scott Missouri du Whitby Fury pour tout ce qu'ils ont fait. Le tournoi de 2015 aura lieu le 31 décembre jusqu'au 15 janvier. Donc, je vous encourage d'appuyer nos joueurs. Déclaration du député député de Leeds Grenville. Merci. Je prends la parole pour rendre hommage à Harry Pratt. Il avait un corps qui était si grand, une âme pleine de générosité, que donc, cela a beaucoup inspiré, inspiré dans la région de Campville. Il était Monsieur Campville, il était un père et il nous a quittés trop tôt après avoir été touché par le cancer, mais il a pu voir sa fille mariée. La cérémonie s'est produite à l'hôpital de Campville qui était un endroit si important pour Harry. Il était militant de cet hôpital, non, non seulement en ce qui concerne la collecte de fonds, mais il l'a rendu l'un des meilleurs hôpitaux de la province. Beaucoup de personnes ont recueilli de l'argent, mais pour Harry Pratt, la construction d'un hôpital n'était pas suffisant. Il voulait inspirer ce qui l'entourait donc, c'est pour ça que l'impact de sa vie ne se mesure pas par l'argent qu'il a recueilli, mais plutôt l'effet qu'il a eu sur les gens de sa collectivité. Donc, euh, nous pensons de sa famille et nous voulons qu'il continue d'ajouter à son aide député de timiskaming Les gens du Nord remettent en question les actions du gouvernement en ce qui concerne la commission d'Ontario-Northlands. Peut-être que vous êtes au courant, ce gouvernement a annulé notre train de passagers et donc a promis de le remplacer par un service d'autobus amélioré. Mais un appel à la, à la Commission des droits de l'Homme était nécessaire pour encourager le gouvernement de fournir ses services d'autobus, et donc euh, le gouvernement a amorcé une transformation et a fermé des stations d'autobus, a réduit les services d'autobus, et donc euh, le gouvernement part d'un change changement significatif. Et donc. Euh, Plusieurs employés ont été licenciés, et le ministre du Travail a dit que nous avons les meilleurs arbitres du pays. Les travailleurs ont demandé de l'arbitration. Le gouvernement contrôle la situation. La commission d'Ontario-Northlands fait partie du gouvernement. Les travailleurs veulent savoir, et les gens du, du nord-est de la province veulent savoir, du ministre de, du Ramadan du Nord, et des mines et de la première ministre, qu'est-ce que ça veut dire un changement significatif? Ça ne veut pas dire joyeux, joyeux Noël. Déclaration des députés, député de Tobacco-Lakeshore. Merci. J'aimerais vous dire que j'étais ravi de visiter l'église à Royal York pour un petit déjeuner et pour marquer le dixième anniversaire de et Tobacco. Un groupe qui met l'accent sur la justice sociale, HECULINX et Tobacco, a des représentants de 10 églises dans la circonscription de Tobacco Lecture avec 4000 membres. Ces églises se sont rendues compte du fait qu'il faut avoir de la co coopération entre les églises de la région. Les membres de ce programme se sont rendus compte qu'ils qu partageaient des préoccupations communautaires et donc, Equilinx a contacté des, des membres du gouvernement pour discuter de ses préoccupations. Equilinx a des rendez-vous réguliers et a eu des rendez -vous, plusieurs rendez-vous et a appuyé la stratégie de réduction de la pauvreté de la province. Dans mes... Rendez-vous, nous avons parlé du strat de la stratégie du logement abordable et les meilleures pratiques pour l'itinérance et pour le logement. Étant donné la situation en Syrie, les efforts d'AQLINX seront utilisés pour l'implantation des réfugiés dans la région. Donc, j'aimerais féliciter les membres de ce groupe et les églises qui font partie de ce réseau. Déclaration des députés, député d'Oxford. J'aimerais parler de l'impact des compressions sur mes commettants. Donc, euh, plusieurs de mes commettants avaient des chirurgies programmées, mais finalement, ils sont obligés d'attendre parce qu'il n'y a pas d'argent pour ces chirurgies. Donc, ce sont des, des personnes qui affrontent une situation terrible à cause de ces retards. Par exemple, une aînée qui a vu sa chirurgie de cataracte reportée. Il y a aussi une personne ayant une déficience euh, intellectuelle qui avait besoin d'une chirurgie pour aider sa vision. Des gens qui ont du mal à cause de leur hanches. Il y a plusieurs personnes qui attendent des chaugeries de greffe euh, de hanche. L'impact de ces chaugeries est énorme. Donc, tous ces gens doivent recevoir leur, ces chaugeries. Mais... Plutôt, ils reçoivent les, le, la nouvelle qu'ils sont obligés d'attendre à cause de la mauvaise gestion du gouvernement. Le gouvernement doit prioriser l'aide à ces gens, mais plutôt, il a gaspillé énormément d'argent. Il y a des compressions dans le secteur de soins de santé. Donc, le gouvernement doit arrêter d'effectuer de ces compressions. Et pour le Noël, il faut donner à mes commettants. Les nouvelles dont ils méritent, il mérite qu'il y aura aucun autre retard de ces chirurgies, d'autres déclarations de députés, députés de Tobago Nord. J'ai de bonnes nouvelles qui viennent de la circonscription de Tobago Nord. J'ai parlé de l'élargissement de l'hôpital, des stations du TRL, et donc j'aimerais informer les gens de l'Ontario des 60 d'un euh, investissement de 75 millions de dollars au collège de Humber. C'est un excellent établissement. J'ai fait une visite guidée de cet établissement. Nous parlons de nouvelles bibliothèques, euh, d'autres installations, un centre international, un bureau pour la réussite des, des étudiants, des services aux étudiants améliorés. Et d'autres services. Donc, il y aura de la place pour 2200 étudiants et peut-être il y en aura plus. C'est un cadeau sur le plan architectural à la circonscription d'Etobicoke Nord. C'est une autre signe de l'engagement du gouvernement qui est face sous la première ministre Wynne pour améliorer les possibilités d'éducation dans la province. Ce n'est pas d'autres déclarations, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour remercier tous ceux qui ont participé à l'événement des Communautés unies le samedi dernier à Davenport. J'aimerais remercier tous ceux qui ont organisé l'événement, Joabie Coburg et Imam Shabir Ali, pour avoir ouvert leurs portes aux communautés. Il y avait énormément de gens qui assistaient à l'événement, y compris des élus de la région. Nous savons qu'au cours des dernières semaines, nous avons vu plusieurs crimes de haine contre les musulmans de la province. C'était à la suite de ce, cette situation difficile que je, je me suis rejoint à mes, comme étant au Centre d'Islam à Davenport. Donc nous mettons l'accent sur la diversité de notre société et nous aimerions bien avoir une société sans haine en tant qu'élu je condamne toute forme de violence, surtout ce qui cible les lieux de culte et les musulmans. Ces actes de haine n'ont aucune place dans notre province et sont à l'encontre des valeurs canadiennes. D'être ouvert et inclusif fait partie des valeurs canadiennes, et c'est pour ça que c'est le meilleur pays du monde. Je remercie tous les députés.